Les gens ici Wampi comment allez-vous personnellement je la pêche comme d'habitude donc aujourd'hui on se trouve Pour commenter ce CDD numéro 49 Donc du coup on est go sur MW3 Avec Tips, et son MSR ah, il est monstrueux avec son MSR et pour son insertion tactique. hop il continue Tout droit il vérifie rapidement le spot Et donc là il va nous faire un premier kill rapidement Hop il revient il tue l'ennemi au respawn Le deuxième kill qui passe le troisième Le quatrième et là le cinquième Magnifique une 5 feature sur MW3 Franchement GG à toi gars Et maintenant on passe directement à ce Clip fail. Clip fail qui est fait cette semaine par Tips Atex, en effet. Il est sur euh, le il nouvel Advanced Warfare. Et là, il approche. Et c'est la d'une balle hit Marker. Alors là, mec, la déception, j'imagine même pas. Mais bon. En tout cas, GG. Et bon, garde. Garde la pêche mec, ce sera pour la prochaine fois sans Eh mais déjà les gens c'est fini, j'espère quand même que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like ou à aller checker nos autres vidéos et évidemment à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour et ça nous fait super plaisir, et moi bah je vous dis à la prochaine fois, salut les gens, c'était Wempi, bye.